Vous venez de voir le film, alors on va essayer quand même de, de vous poser quelques questions en même temps. On peut manger et voir. On va faire ça. J'avais rencontré Ben en premier, et c'était déjà en 2013. J'avais participé comme ça à une réunion de jeunes où il intervenait et et voilà, j'étais assez frappé par son, son engagement, sa, sa, sa, sa détermination, et je lui ai proposé de faire un film euh, pour, sur euh, l'élection qui allait arriver trois ans plus tard. Et en 2015, euh, le gouvernement a tenté de, de, de modifier la, la constitution pour, pour permettre au président euh, de rester, de rester euh, à, à, après son mandat. Et Ben faisait partie de, de jeunes qui se sont organisés et qui ont été euh, à la tête de la contestation populaire qui avait eu au mois de mars 2015. Et effectivement, ils ont réussi à, à, à faire échec à cette tentative de, de changement de, de, de la Constitution. Mais par contre, juste après, et, et, on, a, on, a, on a systématiquement traqué, traqué le meneur dont il faisait partie. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé une année plus tard, en fait quelques, quelques temps plus tard, aux États-Unis. Et comme il était parti, je lui ai demandé s'il pouvait me recommander d'autres de ses amis, de, de certains qu'il connaissait, pour que je continue, pour que je fasse le film finalement. C'est ainsi qu'il il il, m'a recommandé Jean-Marie et Christian. C'est comme ça que je les ai rencontrés, c'était grâce à Ben, vu qu'il était parti en exil. Et à partir de, 2000, de février 2016, j'ai commencé le tournage avec Christian et Jean-Marie et au milieu de, de l'année Ben est, est, est, est, est rentré au Congo parce que finalement <coughs> sa demande d'asile a été rachetée et il a décidé de, de, de revenir et au montage j'ai choisi de, de garder tous les trois profils. Voilà. – Et maintenant, où est-ce qu'ils est qu en sont ?– Alors Christian, euh, Jean-Marie d'abord a été, depuis la fin du tournage jusqu'à présent, il s'est fait arrêter au moins trois fois. Et chaque fois, il est sorti parce qu'il a des amis aux États-Unis, notamment, qui, qui font. En fait, qui sont assez influents pour, pour chaque fois obtenir sa libération. Et Ben est réparti en exil. Et, et Christian, malheureusement, c'est lui qui s'est fait attraper il y, a, il y a quelques mois et qui se retrouve qui en prison. Même pas en prison parce que là où il est en ce moment, on ne sait pas. Même sa famille ne sait pas. Il a été enlevé et, et personne ne sait où il est. Euh, je pense que ça s'est imposé tout, euh, tout seul parce que euh, au départ je n'étais pas, euh, pas bien reçu en fait dans le groupe. Hein. Ils se méfiaient un peu euh, parce qu'ils euh, voilà, avaient peur de se faire infiltrer par un agent de sécurité déguisé qui se faisait passer pour un, pour un reporter, en fait ils ne me connaissaient pas. Et donc euh, il fallait bien que je, je fasse mes preuves, entre guillemets. Il fallait bien qu'ils qu se rendent compte que je n'étais pas là pour les espionner par exemple. Et, et du coup, il fallait que je prenne quasiment les mêmes risques qu'ils prenaient. Parce qu'autrement, ils seraient méfiés. Et ça, je pense, ça a aussi joué pour, pour resserrer nos liens. Parce qu'à partir du moment où on, on, on était tous à la rue, on courait les mêmes risques, je pense que ça, ça les a rassurés sur mes intentions. Et c'est comme ça que voilà, j'ai intégré ces, ces dispositifs dans, dans, dans le film. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était pas de. C'était pas de. Comme on, on essaie parfois de le faire passer, de, de petits badauds, de, de, de gens qui, en fait, qui, qui savent pas ce qu'ils faisaient. Jean-Marie, par exemple, c'est un licencié, c'est quelqu'un, c'est un, un magistrat. Un, un, un ben, ben c il a fini en, en, dans la, en sciences politiques. C'est des, des pères des familles, c'est des jeunes cadres. Et, et c'est ça qui est touchant dans ce qu'ils font, parce que, à un moment, on, on, on arrive à se poser la question, qu'est-ce qui, qu qui les anime en fait Parce que les risques voilà. qui courent est réel Et, et voir que c'est des gens euh, qui ont quand même plus ou moins un certain avenir, un certain, parce qu'ils ont une certaine formation, euh, s'exposer comme ça à la mort. Parce qu'il faut, il faut, il faut noter que depuis deux ans, les manifestations politiques sont interdites au, au Congo. Donc sortir aujourd'hui pour, pour manifester dans les rues, c'est synonyme de la mort, littéralement parce qu'à euh, la veille de chaque manifestation, la ville est quadrillée par l'armée et la, la police. Il y a même des, des, des, des très hauts gradés qui passent à la télé pour menacer ouvertement les gens qui, qui, qui oseront sortir pour manifester. Et voir que ces jeunes sortent quand même, enfin, j'ai du mal quand même à, à, à comprendre euh, ce qui peut les animer. Enfin, j'ai du mal à imaginer que ce soit parce que quelqu'un dehors, euh, voilà, à, à l'étranger, qui les pousserait, parce que les risques qu'ils prennent, c'est vraiment... Et ils sont là, ça se voit, les gens meurent, il y a des portées disparues et tout. Et je ne vois pas ce qu'on leur donne ou on leur donnerait pour, pour les pousser ainsi à, à s'exposer à la mort. Non, non ça ne m'intéressait pas. Non. Parce que ce que j'avais constaté, c'est qu'il y a une telle cacophonie aujourd'hui dans les paysages hein, politiques congolais. Euh, les opposants, par exemple, qui se font passer pour les opposants, ils sont les premiers à demander aux jeunes à descendre dans la rue et le lendemain, vous les voyez le même vous les voyez euh, signer des accords avec le pouvoir et devenir même plus kabyliste que Kabila lui-même et, et, et, et, et vice-versa parce que les gens aujourd'hui qui, qui accusent, qui combattent le régime, c'est les anciens dignitaires d'hier qui, qui, qui, qui normalement devaient être comptables de, de l'état lamentable du pays. Mais aujourd'hui, euh, voilà, ils accusent tous le président et ils se, ils se font passer pour les opposants. Et tout ça, les jeunes ont compris cela depuis un certain temps. C'est même ce qui explique euh, ces mouvements de, euh, citoyens. Ça veut dire y a plus y a, personne ne a, a fait plus confiance à aucun, à aucun politicien de tous bords. On, on voit bien que c'est tous le même. Et maintenant, ils veulent prendre eux-mêmes les choses en main. Ah ouais, c'est vrai que je ne pouvais pas tout, tout, tout mettre. Non dans le film, mais la figure de Lumba reste une figure, une figure emblématique, ça c'est même en dehors du film, c'est la seule référence aujourd'hui pour beaucoup de jeunes, notamment à côté de son courage en fait, c'est ce qui les inspire, le fait qu'il a, en tout cas selon ce qui, ce qui s'est dit, selon ce qu'on a appris, selon ce qu'on euh, qu leur raconte, c'est que euh, en tout cas, les jeunes au Congo apprécient le fait que Lumumba s'est levé à un moment donné euh, pour, pour, pour la dignité, entre guillemets, de, de son pays et tout ça. Et, c est, c est, et, et malheureusement, depuis Lumumba jusqu'à présent, il n'y a plus une figure aussi forte qui pouvait les inspirer. C'est ce qui explique euh, cette, cette euh, référence récurrente à, à Lumumba. Parce qu'il n'y a pas, à part lui, une personne qui, qui soit aussi. Euh, euh, voilà. Elle était peut-être imagineur, mais elle était quand même très présente, de changer totalement le système social. De... Vous parlez des Lumumba Oui, et maintenant, on a l'impression que les gens se. avec une... un courage magnifique, mais le courage est énorme, mais... l'objectif Oui, mais en fait, il y a tellement de priorités en fait. euh, dans, dans, dans cette lutte euh, que... En tout cas, selon ce que j'ai compris, pour, pour ces jeunes, la première étape, même si elle est, elle est peut-être naïve, mais la première étape serait au moins d'obtenir ce droit d'élire leur, leur, leur leader, leur président. Ils, ils savent qu'ils ont des problèmes de l'eau, ce n'est pas que les élections vont régler tous les problèmes. Si aujourd'hui le président partait, ce n'est pas forcément celui qui va arriver, qui va résoudre tout ce qui va… Non, c'est que… Le, les pouvoirs actuels euh, cristallisent toutes les crispations vu que ça bloque en fait cette machine démocratique. Et pour eux, si euh, aujourd'hui, euh, les Congolais obtenaient en fait, euh, arriver à, à, à, à obtenir ces droits, euh, comme un peu partout on le, voit, on, on, on, on le voit, ces droits de voter régulièrement, ces représentants avoir le droit de les sanctionner quand ils ne sont pas d'accord et ainsi de suite, euh, ça sera déjà un premier pas. Voilà, donc personne ne voit, c'est à la fois une force et une faiblesse parce qu'il n'y a pas de perspective justement. En dehors de ça, personne n'a encore développé une vision à long terme. On voit tout de suite d'abord ces premiers blocages et tout le monde est focalisé là-dessus. Et on dit, les restes, on verra plus tard. C'est vrai que euh, à part, euh, vers la fin 2016, quand c'était clair qu'il n'y aurait pas d'élection, l'église catholique avait joué ce rôle de facilitation entre les pouvoirs et l'opposition. Et, et, et, et euh, euh, à la fin, il y avait un accord euh, qui, voilà, un partage des pouvoir pour être clair, c'est que les opposants pouvaient rentrer dans le gouvernement et ensemble, ils devraient normalement organiser euh, l'élection présidentielle une année plus tard. Ça veut dire, ça n'a pas marché parce que euh, le président a. En tout cas, le régime a coopté tout le monde, tous les opposants. On les a, ils ont eu des postes dans le gouvernement. Et après, ils se sont plus ou moins, euh, entre guillemets, ils se sont assis sur l'accord. Et, et, et ce qui s'observe aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant par rapport à l'Église catholique. Justement, comme ils se sont sentis plus ou moins utilisés dans, dans, cette, dans cette histoire de, de, des négociations. Aujourd'hui, c'est pratiquement le... Euh, oui, oui, c'est eux qui incarnent l'opposition maintenant. C'est les prêtres catholiques qui donnent les mots d'ordre aujourd'hui qui manquent et qui font que l'opposition n'a pas faibli, malheureusement, heureusement, face au régime. J'ai vu que l'évêque de Kinshasa a des mots très, très durs. Très, très Mais même au Congo, c'est une personnalité majeure. C'est quelqu'un d'extrêmement suivi et. Et après la mort des, des leader de l'opposition, les, les leaders historiques, voilà, c'était clair qu'aucune voix ne se porterait autant euh, contre, contre le pouvoir pour mobiliser et ainsi de suite. On a vu aussi que les gens sont sont dé, dé, dé, démobilisés, personne ne suivait plus rien. Et à partir du moment où l'Église catholique a pris le devant, les discours ils semblent cohérents, et aujourd'hui, chaque fois qu'il demande au, au peuple, aux gens de sortir dans la rue, il euh, y, y a toujours un effet. Euh, C'est vrai que les gens ils continuent à mourir, mais il y a des effets et qui, font, qui font penser que euh, le régime n'a en fait, pas vu venir ces coups de, de l'Église catholique. Et qui, et, en tout cas, le, ce qu'on observe en ce moment, le fait que euh, j'ai appris, il y, y, y a quelques jours, le ministre de, de, de l'Intérieur est passé à la télé pour parler de. Du fait que l'élection présidentielle en 2018 est inéluctable, ce genre de mots, on ne l'a pas entendu il y a deux ans. C'était impensable. On n'avait pas de calendrier, on n'avait pas de. Il n'y avait aucune visibilité sur l'échéance. Mais à partir du moment où ça commence à presser dans la rue, à cause grâce à l'église catholique, on a un calendrier. On, il y a un, les, le, le processus semble. Répartir parce que l'enrôlement des électeurs est presque terminé. Il y a déploiement de d'équipes électoraux partout et tout le monde s'accorde à dire que peut-être cette fois-ci, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait se passer. Oui, en fait, on, on attend voir, mais en fait, au moins, on voit bien que ça ça, ça sert à quelque chose. C'est c'est le rôle que qu'a qu joué l'Église catholique depuis un certain temps. – Merci pour la question. Je, je, tout ce que je peux savoir, moi, je, à mon niveau en tout cas, c'est que euh, autour du Congo, c'est quasiment la même situation qui s'observe. C'est-à-dire, le président a changé les, la constitution pour rester, pour prolonger leur, leur, leur mandat. Et, et, et, et, et donc, je pense qu'il verrait mal qu'il qu y ait un changement euh, au Congo parce que le président Sassou Nguessou, il a 33 ans au pouvoir les, les Congo -Brazzaville. le Congo-Brazzaville. Rwand, le Rwandais Kagame vient d'obtenir un, un mandat jusqu'à 2037. Euh, un, un, un Omar Bongo qui rempile pour je ne sais pas combien d'autres mandats. Au Koum Zinza, ce sera le président éternel du Burundi, ainsi de suite. Là où ça coince, c'est seulement au Congo. Et tous ces gens-là, forcément, vont soutenir les le statu quo. Parce que si ça change aujourd'hui, ils ont peur que ça puisse aussi euh, voilà, que le vase puisse déborder. Il faut que j'appelle le porte-parole de Camilla pour... – Les de l'armée la ou Ah Oui mais c'est ça qui s'observe, les soutiens les plus solides en ce moment, c'est l'armée. Et je pense que si… si – on... Quand on voit les gens faire ça, apparemment tout le monde est hostile, tout le monde veut Bah oui, Kabila s'impose aujourd'hui par, par, par la force, ça c'est connu. Et euh, il faut dire aussi que s'il s'autorise à faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il a, même ici, il a quelques soutiens. Parce que c'est quand même assez… Euh, à l'étranger, je parle de l'Europe, des États-Unis et tout, s'il les voulait bien, il serait à mesure de, de de de le faire partir il y a quand même des discours des postures officielles qui qui font croire que c'est le contraire il voudrait bien le voir partir mais en réalité on sait que euh c'est pas encore tout à fait décidé parce que sinon sinon il, il aurait pas avec avec euh, cette hostilité à l'interne il n'aurait pas tenu longtemps s'il n'était pas il n'avait pas d'autres soutiens Il y a une région au Congo actuellement qui, qui, qui, qui, qui semble. Euh, en fait, on, on observe ces, ces genres de conflits entre deux, deux ethnies locales. Euh, mais je pense que la, la différence par rapport à la Guinée, c'est que euh, le Congo est, est multiethnique. Il n'y a, a pas que deux ou quatre, il y en a 450. Et c'est difficile que 450 ethnies se fassent la guerre. Mais je pense que. – Dans cette région-là au nord-est au nord nord nord du pays, euh, certains politiciens euh, instrumentalisent une rivalité entre deux, deux, euh, deux ethnies pour, pour justifier, encore une fois, le report de… parce qu'on l'a observé l'année dernière, la raison pour, pour ne pas organiser les élections, c'était euh, les troubles dans, au centre du pays, dans le Kassaï. Donc chaque fois, il y a comme euh, cette volonté de, euh, de créer euh, quelque part dans, au pays une espèce de, de, de troubles armés malheureusement assez violente, pour ensuite euh, euh, euh, prétexter qu'il euh, n'y a pas moyen d'organiser l'élection sans cette partie du pays qui est encore euh, euh, un, un, un, qui, qui n'est pas qui n'est pas contrôlable et, et voilà donc euh, on n'en on est pas arrivé en tout cas jusque là j'espère que ça, ça va ça va continuer mais on n'en est pas euh, là où ils s'en sont euh, ouais, ouais. Il y, a, il y a un festival au Congo à l'est, à Goma, qui, qui m'a sollicité, qui a sollicité le, le film et je, je n'ai pas dit non. Je pense que s'ils le veulent vraiment, ils vont le montrer. Moi, j'avais prévu de ne pas le montrer tout de suite, vu que la, la situation n'est pas encore voilà, n'a pas tout à fait changé. Mais s'ils le veulent, ces festivals, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent le montrer. Ouais. Oui, ça, ça s'observe quand même dans, dans beaucoup de, de groupes de, de, de, de rap, par exemple, que ce soit à l'est du pays euh, ou même à Kinshasa. Dans, dans leurs textes, on sent cette, cette volonté de... Voilà, j'espère que ça va... être diffusé directement sur Internet. Le film En fait, il y a des distributeurs, il y a des gens qui ont mis de l'argent pour le faire. Ils, ont, ils voudront pas. Comment le film vient à peine de sortir, donc il faut attendre, il faut attendre un peu la tournée de festival pour, euh, pour ensuite sortir un DVD. Non mais ça je sais, mais si vous êtes d'accord, comme il est arrivé, on lui a tout de suite mis un micro dans les mains. Est-ce qu qu que vous un êtes d'accord qu'on on le laisse boire et manger euh, il, a... il reste du <rire>